À tous bueno, et à, à toutes. Eh bien. Chez Dimbéry, nous travaillons depuis des ans sur la silver economy. À ce moment-là, euh, au Guipuscois et au Pays Basque en général, nous sommes plongés dans un plan euh, qui va nous permettre de mener à bien ce projet. Un plan euh, qui a une phase préalable où il y a eu 180 sociétés impliquées. Euh, avec euh, des buts euh, stratégiques de la silver économique qui sont euh, aider les entreprises du pourquoi visualiser l'opportunité économique <tout> pressante le segment des seniors et ses besoins générer, euh, partager maintenir à jour euh, une base de connaissances sur les besoins des personnes âgées <tout> encourager euh, le développement des solutions adaptées au marché. En fin de compte, nous souhaitons euh, arriver à un projet qui améliore la qualité de vie des personnes et promouvoir la région du Guipoukoua comme région de référence en matière de silver économie. Nous avons donc ces objectifs dans ce cadre stratégique. Et nous avons euh, pour cela cinq euh, priorités de niche de spécialisation. Tout d'abord, le service socio-sanitaire, sanitaire, le modèle de soins et la masse critique. Euh, vous voyez ici les niches sur l'écran. Le premier est donc, comme je le disais, le service socio-de santé et le modèle de soins. Euh, nous nous sommes concentrés ici sur la télémédecine, la téléassistance et la simulation cognitive. Le deuxième niche est l'adaptation du domicile euh, à et l'assistance euh, technique. Troisièmement, nous avons le tourisme de seniors. Et quatrièmement, euh, vous voyez ici euh, la création des environnements conviviaux. Il y a un un niche transversal, qui est la, la formation euh, numérique. Le cinquième euh, niche, donc, euh, concerne la technologie. Il, il s'agit d'un niche transversal très important. À Dimbary, nous nous alignons sur le programme de réactivation économique de, du Conseil régional de Guipudkwa, ainsi qu'avec le nouveau plan de sciences et technologies jusqu'à 2030, qui inclut le vieillissement euh, sain afin de répondre à une triple transition, la technologique et numérique, la énergétique et climatique et la socio sociosanitaire. Aujourd'hui, nous sommes ici euh, représentant trois institu institutions, l'Esprit, Adimberry et le Conseil euh, régional des Bipoutkois, afin de proposer un service d'accompagnement intégral qui va, mettre en route, va être mis en route à, à partir ou à travers euh, cette proposition de valeur d'Adimberry qui compte euh, avec des différents services et outils euh, qui s'adaptent aux besoins de soutien en fonction du cycle d'innovation entrepreneuriale, c'est-à-dire en fonction du degré de, de, de maturité des démarches et leur... Euh, si situation par rapport au marché, leur équivalent euh, en termes de TRL ah, s'il si, euh, s'agit de services technologiques. Donc eh, lors de premières première système, phase, nous avons ici un, un système qui, la euh, la que la vous voyez ici. Alors, comme vous les voyez, lors des premières phases, nous avons Adimberly SIA, qui est le système d'intelligence avancée qui a été mentionné ce matin, dont le but est de. Donner une vision stratégique, une connaissance spécialisée dans la matière. Nous avons donc un, une carte de demande euh, qui anticipe les besoins futurs dans le domaine de l'administration publique pour euh, son exécution lors des plans des euh, comme par exemple lors de l'achat la, public. Un autre, Un autre élément stratégique de cet itinéraire, c'est la communauté Adimberi. Il s'agit d'une plateforme d'innovation ouverte afin de faciliter l'identification, la connexion et la promotion de projets de coopération. La communauté a pour but de renforcer les capacités de cet écosystème. Nous avons également ici le réseau Adimberi Labs, il s'agit d'un réseau de laboratoires pour tester euh, des produits et des services dans des environnements réels. Avec les utilisateurs, et comme le Carlos le disait, il est très est important, important que les utilisateurs soient impliqués depuis le départ pour euh, arriver à une co-création. Adimberi va faciliter la gestion de ces espaces de pilotage. Un autre outil ou service serait donc Adimberi Radar, qui est une méthode qui permet de connaître l'impact des projets subventionnés. Donc au fur et à mesure qu'on s'approche des phases finales plus orientées vers le marché, Adimberi va promouvoir des actions, des démarches pour faciliter la connexion des services avec la demande à travers le service Silver Market, que vous voyez ici. Ce cycle d'innovation entrepreneuriale compte avec des, ces outils-là et nous travaillons en collaboration avec le SPRI. Il y a de nombreuses démarches liées avec le domaine social-sanitaire. Nous analysons chaque démarche afin d'offrir un service d'orientation. Ce service intégral d'orientation, d'accompagnement, euh, finalement, euh, nous avons un cadre institutionnel de subvention d'aide économique. Euh, Unai va nous en parler. Euh, merci beaucoup, Raquel. Lors de, cette, de ma présentation, euh, bien sûr, je n'ai pas le temps de développer toutes les subventions existantes dans les institutions. Euh, mais je sais euh, qu'il s'agit d'un système compliqué. Le Conseil régional de Guipoucois a un portfolio très ample de subventions, euh, tout comme l'esprit. Lors de ce temps, ces quatre minutes que j'ai, je, je tiens à développer quelques concepts. D'un côté, je veux que vous sachiez ici qu'il y a des sociétés qui ont des subventions transversales afin de promouvoir l'internationalisation et la concurrence. Je tiens à souligner ici que le Monsieur le Président du Conseil régional l'a déjà dit que le Conseil régional de Guipuzkoa, à partir de 2018, euh, compte avec euh, l'appel de, de subvention de Dadinberry, dont, euh, dont le but est la promotion de la silver économie au Guibuscoa afin d'améliorer l'autonomie des personnes, mais également afin d'aider les nouveaux négociations qui peuvent être créés autour de la prévention. Au delà des subventions, euh, je tiens à dire que l'univers Très... L'entrepreneuriat est important ici, et dans ce cas-là, nous avons la Adimberry euh, qui travaille là-dessus, dans... qui développe ce travail de... de, de, de... Là, euh, Monsieur Lano, nous a donné quelques chiffres. Euh, il a mentionné les 3 millions d'euros qui ont investi euh, sur 25 euh, démarches euh, euh, par Aliberi. À, à Je tiens euh, à le mentionner ici. Nous avons vu quelques projets euh, basés sur la technologie. Euh, ces projets euh, arrivés, euh, ont aidé euh, 2 000 utilisateurs. Il s'agit des démarches euh, conçues pour améliorer euh, la qualité de vie des personnes. Maria, se connaît beaucoup en, en subventions, donc euh, je lui passe la parole. Oui, compte euh, tenu de tout ce contexte qu'on nous a donné, l'Agence de développement Esprit compte avec euh, de nombreuses démarches. Des démarches marches et programmes de subventions fondamentalement adressés à, à ce secteur et qui couvrent toute la partie de développement et de croissance entrepreneuriale euh, internationalisation, euh, internationalisation euh, entrepreneuriat, euh, développement numérique, euh, tout cela euh, est couvert. Mais ce qui est nouveau, est nouveau et voilà pourquoi je suis là aujourd'hui, c'est -ce que l'Esprit ce le a incorporé euh, une approche verticale. Parce que ces services sont horizontaux, mais nous avons santé, également une approche euh, santé, euh, euh, verticale qui, euh, euh, qui est liée à ce service d'accompagnement de toutes les sociétés qui développent des solutions dans ce domaine-là. Et dont l'objectif est d'être un élément de guide d'orientation qui va compléter, avec ses connaissances, toutes ces aides. Et le plus important ici, le message que nous tenons à transmettre lors de cette présentation, c'est que dans le cadre de cette proposition de valeur d'Adim dans le contexte mentionné par Raquel et par Unai, euh, l'agence SPRI euh, participe à cet accompagnement intégral que nous présentons ici. Comment Eh bien, nous... Euh, sont en train de développer un service d'accompagnement personnalisé et euh, conjoint. C'est-à-dire, les sociétés ont avoir ce service d'orientation par Alimberry euh, et euh, l'agence nous euh, nous, adaptons, nous adaptons à vos besoins, et notre but est de faciliter ce développement de nouveaux produits et services, améliorer l'impact de nos services et être plus efficace dans notre soutien aux sociétés qui souhaitent avancer dans la silver économie. En définitive, nous souhaitons Aider dans ce domaine-là. Je tiens à remercier cette opportunité d'être ici pour présenter notre travail au que nous développons depuis mai avec quelques sociétés. Nous sommes convaincus que c'est la meilleure façon d'avancer. Merci beaucoup de votre attention. Merci bien. Oui, euh, merci, Mounai, Maria. Oui, euh,